Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de mon matos Heavy Duties Alors avant toute chose, cette vidéo n'est pas un vrai test c'est un simple retour sur ce matériel que j'utilise depuis maintenant 3 ans et au sujet duquel j'ai déjà fait 3 vidéos un unboxing et deux tutos montage si vous voulez un test plus professionnel des valises et duties, je vous renvoie vers la chaîne de Galore qui en a fait une excellente vidéo dont je vous mets le lien dans la description. Commençons par les parcs carter Là-dessus c'est simple, ils sont super solides. La peinture tient très bien dans le temps et ils ont parfaitement su protéger ma moto des quelques chocs et chutes qu'elle a pu subir. En tout terrain, je n'ai eu à déplorer que quelques chutes à basse vitesse qui n'ont pas du tout marqué les parcs à terre parce que c'était dans de la boue ou de l'herbe. Mais sur route, j'ai eu la malchance de rentrer dans le cul d'une voiture qui a déboîté devant moi sans clignotant et sans faire de contrôle direct alors que j'étais en train de la dépasser. Je me suis mangé son coffre sur le côté à 50 km h et la moto est partie en glisse occasionnant de ce fait des rayures sur le parc à terre. Au niveau de ces rayures, dues à la glissade de la moto sur le bitume, on voit bien que la peinture est partie, ce qui est parfaitement normal et que l'acier, qui n'est plus protégé, a commencé à rouiller. Si je n'avais pas voulu que ça arrive, il aurait fallu, directement après l'accident, que je ponce ces rayures et que j'y applique euh, une couche de peinture protectrice. Mais bon, la flemme, j'avais pas la peinture, tout ça quoi. Donc là, l'état de corrosion, c'est entièrement de ma faute. En revanche, les carénages en dessous n'ont subi aucun dommage. Les artères ont parfaitement rempli leur office. Seule la tête de fourche moins protégé, plus exposé, et qui est venu taper directement la bagnole, présente 2-3 fissures de 1 ou 2 cm. Et pour vous donner une idée de la solidité de ces pare carters, qui sont venus s'encastrer directement dans le flanc de la voiture, tout l'arrière de la caisse, du coffre jusqu'au passage de roue arrière, a été proprement arraché du châssis. Une Audi A6 Break, flambant neuve, elle avait tout juste deux mois, et le mec devait partir en vacances le lendemain avec. Ça lui apprendra à ne pas utiliser ses clignotants et à ne pas faire ses contrôles. Alors que l'Africa, je l'ai relevé, et une fois le constat établi, je suis rentré chez moi tranquille. On peut voir aussi que les petites pièces de plastique qui servent à passer les sangles ont fait office de par carter de par carter, et ont vachement encaissé sur la glissade, mais évitant ainsi des rayures supplémentaires. Je finirai au sujet de ces par carter par la barre frontale, qui, si elle ne fait pas l'unanimité d'un point de vue esthétique, s'avère extrêmement pratique. En effet, pour relever la moto ou la sortir d'un bourbier, elle offre une prise idéale. Je pense de plus qu'elle participe d'une manière non négligeable à la solidité de l'ensemble lorsque la moto vient à tomber sur le flanc. J'enchaîne rapidement sur les supports de valise, au sujet desquels je n'ai pas grand chose à dire, mis à part les quelques rayures occasionnées lors de, de mes chutes. On notera tout de même quelques éléments de visserie déjà bien attaqués par la corrosion. Sinon, rien de spécial, ils font parfaitement le job et certes à la protection de la moto en cas de gamelle. Et contrairement à ce que j'ai pu voir sur la XTZ 750 de Galore, dont je vous ai parlé juste avant, il ne bouge pas du tout en latéral. Je pense que c'est dû à la boucle de sa superté, et que ce n'est en aucun cas une généralité sur le matériel Heavy Duty, dont le support pour l'Africa est particulièrement bien conçu. Bon, parlons maintenant de ces petites valises. Pour remettre les choses dans le contexte, je ne pas au quotidien. Je ne monte sur la moto que pour des road trips, des voyages, pour lesquels j'ai besoin d'une certaine quantité de matériel. Elles ont quand même fait quelques milliers de kilomètres, euh, par tout temps, en toute saison et je dois avouer qu'en 3 ans, elles n'ont quasiment pas bougé. Elles sont toujours parfaitement étanches, la peinture est impeccable, les soudures n'ont pas lâché, la charnière est fluide, le loquet ferme très bien, la serrure n'a pas grippé et euh, le système de fixation ne montre aucun signe de faiblesse. Si elles n'étaient pas aussi sales, on pourrait les croire neuves. Les mousses à l'intérieur ont un peu pris, et c'est normal, elles sont là pour ça, mais elles remplissent toujours parfaitement leur rôle c'est-à-dire protéger le matériel que je transporte des chocs et aussi éviter les bruits que celui-ci pourrait faire euh, s'il venait à cogner contre les parois en aluminium de la valise à l'usage j'ai pu constater que c'est du matériel vraiment solide parce que j'ai roulé une fois avec en tout terrain et n'étant pas habitué à ce type de chargement sur ma moto je suis passé comme un bourrin à quelques centimètres d'un arbre contre lequel je me suis cogné bien évidemment le choc contre le tronc d'arbre est venu forcer sur le système de fixation mais comme celui-ci est fait dans un plastique relativement élastique il s'est assez déformé pour que la valise saute de son support m'évitant ainsi une vraie casse et également que je me bourre avec la moto la face de la valise côté support présentait une déformation parce que la fixation avait tiré sur la tôle en alu avant de se déformer assez pour lâcher mais ça ne m'a pas empêché de remonter la valise directement de continuer ma route et de finir mon road trip d'une semaine, sans que j'aie eu peur à un seul instant que la valise ne vienne à se décrocher en roulant. Une fois rentré chez moi, je lui ai mis trois coups de maillet, et à part la fixation légèrement décollée, on ne voit plus rien. Et depuis, ça tient toujours aussi bien. Comme c'était la première fois que je montais des valises sur une de mes motos, j'ai quand même dû m'habituer à un nouveau style de conduite. En effet, les valises, une fois chargées, et surtout si vous avez un passager, viennent modifier l'équilibre général de la moto. En conduite un peu sportive, j'atteins bien plus rapidement le pont où je sens que mon pneu arrière va décrocher et je suis obligé de ralentir un peu le rythme, faute de ne pas pouvoir pencher assez. De plus, il faut savoir qu'en cas de prise d'angle poussée, les valises viennent toucher avant les cale-pieds. Si ça arrive, il faut être capable de corriger sa trajectoire, sous peine de délaisser la roue arrière et de se foutre directement au tas. Les seuls vrais défauts de cette valise restent la serrure de type boîte aux lettres, qui est vraiment cheap, qui accroche la clé, qui n'est vraiment pas agréable à utiliser. Et surtout ce système de fixation très chiant, parfois même douloureux pour les doigts lorsqu'il fait froid, qui rend les valises très longues à installer et à désinstaller. Surtout quand le copain d'à côté fait ça en deux secondes avec son système à clipser. Sauf que ce défaut, c'est peut-être aussi ce qui fait sa souplesse et sa solidité en cas de chute. En conclusion, c'est vraiment du super matos, je ne suis absolument pas déçu de mon achat, et je n'hésite pas à le conseiller autour de moi. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est ce qui se fait de moins cher et peut-être de mieux sur le marché. J'ai dans mon entourage un certain nombre de motards qui sont équipés en Heavy Duty et ne jurent plus que par ça. Après, c'est à vous de faire votre choix. Là, c'est juste un retour sur mon utilisation et je n'ai pas non plus testé tout ce qui se faisait sur le marché. Voilà les manchots, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit retour sur mon matériel Heavy Duty vous aura été instructif. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les manchots